Sébastien Touraine, bonsoir. Je, je, je me présente, moi c'est Anne-Marie, hein, dans, dans le jargon des Césars, hein, on pourrait dire que... C'est suis... Oui, exact. On pourrait dire <rire> que, que je suis une sorte de, de meilleur faux espoir hein, de, de ah, la vrai C'est vrai, oui. vrai que si, si je devais me définir, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme des boulettes Ikea hein, qu'on aurait offertes à un jockey, hein, que du coup évidemment personne ne, ne mange jamais, non. Non, ce qui est un peu dommage. Hein, bref, je, je suis célibataire, sèche hein, comme un... Bretzel est ravi hein, de. Éterro. hétéro. Ah bah, ravi de. C'est hein. important de le préciser si <rire> ce n'est pas. vrai. <rire> et d'autant plus ravi hein, que bah, que que Monsieur Physiquement hein, du fait de, de ce petit incident Canal Plus hein, que vous oh. donne aussi bien votre look hein, mi, mi bobo mi ado que, que votre petit Je regard gendarme hein, pauvre ami que, que bobo que votre Calibadou qui est qu doux, qu a un bobo Oh, c'est lui qui les donne que, en vo plus. <rire> que, votre, que votre gant de gueule Et votre regard mi mis insolent mi suffisant Et eh bien vous êtes du coup Ça c'est mix C'est que du marketing Ce n'est que du marketing Je suis une merde dans la vie Oui Admar, vous écoutez Comme moi Et Et bien vous êtes du coup À une sorte de mix Entre la version Aussi virile que point Bressel De cette sorte De leader price hein, de, de la musique électronique hein, Qui est le sympathique Et désormais incontournable David de Guetta Et, et la version non SDF hein, de, de ce bon vieux Harlem hein, de, de la Star Academy. J'ai 20, ça t'en restes 19. -y évidemment, personne ne, ne se souvient. Et bien, malgré ce, ce petit ascendant crypté hein, que vous donne votre absence hein, de, de Wikipédia, et ce malgré plus bon. de 10 ans de carrière ah, sur loose, des hein, chaînes herdiennes, et bien, et bien c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance hein, de, de pouvoir rencontrer. Zoo, hein. Absolument. C'est pas tous les jours qu'on a la chance <rire> hein, de <rire> pouvoir <rire> rencontrer un notaire, animateur et, et comédien de talent. Hein, qui... Oh, ça c'est vrai, ça aussi. C'est aussi, c'est vrai. Qui, après avoir débuté son ascendant, Attention hein, vers l'humour et l'impertinence. Hein, dès 96, en tant qu'auteur hein, pour, pour le vrai journal de Carl On n'a oui. pas euh, hésité. Euh, dès... euh, non, non. De... Oh, C'est ce qui bat sur première. Bah, vous... Sur première ah, Ils ont mis 96, bah, oui. bah, déjà ils parlent de vous, première c'est la classe. Et euh, après, donc après avoir commencé avec 1 0, vous n'avez pas hésité dès 2004 à tenter de percer vers la lumière en participant sur France 2 à l'émission les yens avec, avec Fred Martin ici présent et et Vive, les vieux, vieux, un vive un les vieux Un programme aussi ambitieux que, que novateur et que, bah, que naturellement personne à part Daniel Evnou n'a jamais regardé Bref, un rendez-vous manqué avec le succès qui ne vous a cela dit pas empêché de, de récupérer votre statut d'intermittent en jouant la même année les, les musmuts sur Canal Absolument. Un petit boulot hein, aux allures de tremplin hein, qui a défaut hein, de, de vous avoir apporté. Juste... Je sais où est qu père, maintenant. <rire> exact. <Exactement. rire> mais, mais justement, hein, qui a défaut <rire> de, de vous avoir apporté une forme de notoriété. Hein, vous a cela dit permis de, de faire votre trou, comme on dit, hein, puisque depuis 2006, La vous co-animez co mmh. avec, entre autres, hein, Thomas Séraphine et, et Patrice Mercier, ici présents, à l'excellente émission. Action discrète, hein, donc un véritable... Et puis et Pierre Samuel aussi, qui n'est pas là, mais... Oh, Excusez-moi. Vous avez pas. raison, de toute façon, on a tout le monde peut parler, hein, maintenant, aujourd'hui. Dans un véritable catin, vous êtes aujourd'hui euh, venu nous, nous essayer de <rire> nous refourquer le défi. Un programme humoristique <rire> formidable. Hein, la VHS, hein. la VHS d'Action Discrète. Ouais, Il t'interrompt pas, Michel Deniso. Un programme humoristique... Oh, oh bien envoyé ça se passe entre eux. Je mets en sa chronique. Un frère. programme humoristique passionnant, <rire> hein, dans lequel un télé de véritables terroristes hein, de, de la bienséance. Hein. Vous n'hésitez pas à jouer les trublions hein, en allant défendre, par exemple, ce, ce beau bon vieux facho d'Éric Zemmour hein, euh, auprès des bamboulas hein, du, du 18e arrondissement de, de Paris. Bref, des actions aussi risquées hein, que, ben, que nécessaires et hein, qui, d'une certaine manière, nous, nous rapprochent, en hein, fait, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau, ayant été élevé en région PACA, hein, véritable berceau de, de la flamette et tricolore, hein, par un père hein, qui, moi, bon, qui en sa qualité de, de CRS, hein, et là c'est toujours une tendance à mener des actions aussi peu discrètes hein, que, que xénophobes, et eh aussi bien, eh bien suis, hein, dans le cadre de ses fonctions hein, qu'à qu titre de hobby, hein, avec ses amis de, de ratonnade, et eh bien, eh bien tout ce fait, je, je peux vous dire, un hein, a de l'identité nationale, mon père m'a obligé à mener, moi aussi, euh, plus d'inopération hein, qu'on pourrait qualifier de, de kamikaze. Et je me souviens notamment, le 14 juillet 94, hein, mon père avait séquestré le choupi, moi la va à hein, pour m'obliger, alors qu'on était en plein ramadan, hein, à aller chanter la, la Marseillaise devant la mosquée de, de Marignan, le tout déguisé en knackigé. Et en parlant de, de cochonnerie de mauvais goût, justement. En ayant hélas jamais réussi à, à trouver aucun homme hein, de, de race d'encanine canine, hein, prêt à laisser jouer avec son âme, <rire> hein, bon, hein, Sachez que si le passionné de, de films érotiques des années 70 ce qui est en vous ah, n'a pas peur, hein, de, ah, le oui. temps d'une soirée, hein, de donner dans le navet ou encore mieux dans l'oignon, <rire> oh, autant vous dire hein, que, que le magnétoscope poussiérait de l'amour qui est dans moi. Sera absolument ravi à oh, l'idée de pouvoir avaler vos meilleurs VHS. On va baiser, madame. Sur ces petites confidences vilains bavards, je vous réfléchir à, à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irai tenter ma chance aux Pays-Bas, où une ancienne prison vient d'être transformée en hôtel de luxe. Donc, aussi comme moi, là. la délinquante contrariée de l'amour qui est en vous n'a qu'un souhait finalement, celui de pouvoir enfin finir au en trou, comme on dit. Eh bien, eh bien N'hésitez pas à me rejoindre. Oh. Oh. Oh, la, la Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le move.